As-tu le temps? As-tu le temps? As-tu le temps de t'arrêter? As-tu le temps de t'écouter? As-tu le temps d'entendre? As-tu le temps? As-tu le temps? As-tu le temps d'apprendre? As-tu le temps? Ouais, as-tu le temps? As-tu le temps? Car bien autour de toi, le monde est sur le point de se noyer. As-tu le temps As-tu le temps As-tu le temps As-tu le temps As-tu le, As le temps de t'arrêter